Bonjour, je m'appelle Céline André, j'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants et je vis à une quarantaine de kilomètres de Rouen. Je suis technicienne de laboratoire. Euh, j'ai d'abord travaillé pendant 18 ans en anatomopathologie, pendant 7 ans d'abord au CHI d'Elbeuf, puis ensuite au CHU de Rouen. Et puis, je suis maintenant au centre d'investigation clinique, centre de ressources biologiques au CHU de Rouen depuis 18 mois environ. Être technicienne de labo au CRB, c'est à la fois préparer des échantillons tels que prévus au protocole, mais il y a aussi toute une partie administrative très intéressante qui consiste à assister et à participer à la mise en place des protocoles. C'est très varié parce qu'on travaille avec beaucoup de services différents, comme par exemple la gastro, la cardio, la neurologie ou même le vasculaire. Avant d'arriver au CIC-CRB, je n'ai jamais entendu parler de ce service, mais je suis ravie d'avoir eu l'opportunité de pouvoir y travailler. Travailler en recherche clinique, c'est très intéressant, c'est très valorisant, et ça nous permet de, de travailler sur des protocoles d'actualité, comme par exemple en ce moment le suivi d'immunité sur des personnes vaccinées contre la Covid, ou éventuellement les essais cliniques sur les nouveaux vaccins. Et si ça vous tente, rejoignez-nous